Je parle, mes paroles sont plus haut que ma vie Et les actes que je pose Ne sont même pas dignes de lui Et si je ne vais sur mes voies De peur de pécher par ma langue Et pousser mon voisin à douter de mon expérience où est la place de Jésus dans tout ça Où est la place de Jésus dans tout ça Et... Jésus-Christ est le centre de ma vie oh, oh, oh. Jésus-Christ est le centre de ma vie, je vivrai Marie, moi je vivrai pour toute ma vie, moi je vivrai pour eux. Je prêche, c'est pour attirer les hommes vers moi Pour recevoir les honneurs, les louanges, les vénérations Si les motifs derrière moi sont égoïstes oh, oh, oh, Pour me faire un substitut dans le cœur de où est la place de Jésus dans tout ça où est la place de Jésus dans tout ça Jésus-Christ est le centre de ma vie, Alléluia? Jésus-Christ est le centre de ma vie, je prêcherai pour lui. Toute ma vie. Moi je prêcherai pour lui. Moi je me pour lui Si je prenais mon temps de chanter Pour me faire un peu d'argent Devenir une vedette Star de la musique chrétienne Oubliant que le vrai don se savoir se garder du chemin Et demander au Seigneur Que son don retrouve sa place dans l'église Mais où est la place de Jésus dans tout ça Où est la place de Jésus dans tout ça Et de ma vie, Alléluia, Jésus-Christ est les centres de ma vie, je chanterai pour lui toute ma vie, moi je chanterai pour lui toute ma vie, moi je chanterai pour lui. un chrétien, pour faire plaisir à ma femme, si je vivais comme une chrétienne, pour être apprécié par mon mari, être vu par mon pasteur, mon église et aussi mes voisins, si cette vie ne vient pas de l'intérieur, ce n'est que du sable mouvant, la vraie vie doit être zoé. La vie littérale de Jésus-Christ dans mon âme Mais où est la place de Jésus dans ma vie Où est la place de Jésus dans tout ça Jésus-Christ, soit le centre de ma vie Je t'en Jésus-Christ le centre de ma vie, je vivrai pour toi toute ma vie. Moi je préférerais pour toi. Pour